Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de la vente pour avoir choisi d'aller dans, dans cette filière Le métier de la vente déjà c'est le commerce, donc il faut, euh, faut avoir un contact facile avec les gens. Moi, ce qui me plaît c'est ça, c'est avoir le contact toute la journée avec les gens, donc euh, soit dans le magasin ou en réunion traditionnel, c'est ce qui me plaît le plus. Quels sont les, les inconvénients du commerce Les inconvénients, il ben, faut se lever le matin, parce que la marchandise en général, euh, des commerces comme ici c'est le frais d'abord. Donc le frais, en général, on est livré la nuit. Donc il faut commencer le matin de bonne heure. Il faut mettre les rayons euh, bah, à jour avant l'ouverture du magasin. Donc euh, voilà. Après, il y a une amplitude horaire qui est large. Donc, Si tu commences tôt le matin, bah, le magasin il finit euh, assez tard le soir. Donc il euh, faut être présent. C'est beaucoup d'heures de présence. Voilà. C'est l'inconvénient, c'est ça Il ne faut pas avoir peur de travailler du matin au soir. Il faut être disponible pour son métier. Il faut aimer les gens déjà. Aimer le contact avec les personnes. Par exemple, un jeune stagiaire qui vient se présenter, qu'est-ce que vous attendez de lui Déjà, un stagiaire, faut il faut qu'il soit motivé à venir se présenter pour faire son stage. Et c'est souvent pas le cas. Il euh, y a beaucoup de stagiaires qui se présentent parce qu'il faut trouver un stage. Donc il faut être motivé déjà et euh, être prêt à apprendre ce qu'on fait, respecter le personnel. De plus en plus, on a des stagiaires qui ne respectent plus le personnel. Et puis la présentation respecter le client, dire bonjour, euh, voilà. bien écouter ce qu'on dit et essayer de mettre en application ce qu'on dit après euh, sur les rayons. Nous vendons du bricolage, de la décoration, de l'électroménager et également un rayon IFI vidéo. On dans un magasin de décoration tout d'abord, ce qui regroupe à la fois un rayon papier peint, un rayon peinture, avec également des peintures à la couleur. Nous avons également un rayon dans la décoration aussi, euh, euh, des petits meubles, euh, voilà, tout un choix de décoration intérieure. Nous avons aussi un, un rayon donc, de bricolage. Donc là, on prend également la, la quincaillerie, l'outillage à main, l'outillage électrique avec lélectro un petit rayon jardin aussi avec euh, l'électro-jardin. Nous avons des stagiaires euh, depuis plusieurs années euh, ici au sein de l'entreprise. On les accueille à partir du moment où où les élèves sont motivés et ont voilà, envie de, de travailler, ils seront les, les bienvenus chez nous. Quelle formation avez-vous euh, une fois de... Alors, pour ma part, euh, donc après avoir fait un, un bac euh, B général, à ce moment-là, euh, ça s'appelle ES maintenant, donc moi j'ai un BTS action commerciale. Dans Notre activité, euh, un BTS ou, ou bac plus, plus 3, plus 4, plus 5, n'est pas forcément obligatoire. À partir du moment où on aime la vente, où on aime le... Le, on a le sens du contact et on aime cela. C'est vrai qu'un bac ou même un DBEP, pourquoi pas. Enfin, là, il y a, ici au sein de nous sommes sept il y a effectivement toutes toute sortes de, de niveaux de niveau scolaires, bien sûr. Euh, quels sont les différents métiers du, du magasin enfin, dans le magasin Alors donc déjà, euh, on n'a que des produits biologiques. Alors qui se divise en plusieurs euh, métiers différents. Il y a déjà ici bon, les cosmétiques, avec Eva qui travaille dans un magasin qui est spécialiste de tout ce qui est cosmétique, euh, diététique, euh, formation là-dessus. Euh, Il y a autrement les fruits et légumes, des produits frais, des produits secs, cest à des conserves, des choses comme ça, du vin et un peu d'éco-produits aussi. Voilà. En gros, les différents... Et il y a du pain aussi. Ce sont des... Enfin, les fournisseurs. On essaye de faire travailler en priorité les producteurs locaux. Mmh. Autrement, on a une centrale d'achat qui regroupe un peu tous les produits et qu'on commande euh, tous les jours. C'est vrai qu'on prend des stagiaires euh, le plus régulièrement possible. Ça va de la 3e jusqu'au BTS. Il y a un peu toutes les formations. Qu'est-ce que vous attendez en particulier des stagiaires alors déjà de, de nous aider dans les tâches quotidiennes, c'est-à-dire mise en place de marchandises, euh, bon, un petit peu aussi dans tous les rayons, euh, servir du pain, du fromage, euh, nous aider à faire les, des faciles, euh, mettre en place euh, les fruits et légumes, un petit peu tout quoi. surtout toutes les tâches, être polyvalent quoi. Combien avez vous de salariés Alors on est actuellement euh, 10 personnes, donc euh, on a 3 ou 4 euh, responsables de rayons, après, c'est des personnes qui sont polyvalentes, qui vont un petit peu, un petit peu partout, quoi. Que ce soit la caisse, la mise en rayon, un petit peu tout. Est-ce que vous avez une clientèle fidèle Ah oui, il y a une clientèle qui est fidèle, qui est là depuis des années. Il y a un noyau dur. Et puis, de plus en plus aussi de clients qui s'intéressent aux produits biologiques. Et c'est de plus en plus. On a de plus en plus de monde, quoi. Voilà. Vous avez déjà travaillé dans combien de biocop différents Trois. C'est oh. la troisième. Ah, c'est la <rire> Mais avant, vous avez été à Brest, avant où ça À Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. C'était euh, un peu plus petit qu'ici, oui. Ici, je suis polyvalente et à Brest, j'étais responsable du rayon épicerie euh, liquide cave. Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans le métier euh... Alors moi, ce qui me plaît le plus... Enfin, je sais pas, il y, y a deux aspects en fait. Euh, je pense que le premier, c'est le fait d'être euh, impliqué euh, au niveau euh, militantisme euh, dans l'agriculture biologique. C'est vraiment ça qui me plaît le plus, le fait de faire une, des bonnes actions pour l'environnement. Et puis, euh, en deux, que j'aime beaucoup aussi, c'est le, le fait d'être en contact de la clientèle. Et on a plein de clients sympas ici qui sont souvent impliqués aussi. Souvent Et ça, c'est vraiment super. C'est souvent les mêmes clients C'est souvent les mêmes clients oui, qui sont très fidèles, la plupart. On a des nouveaux clients aussi de la GMS. Voilà, des nouveaux clients. Qui, petit à petit euh, s'habitue euh, aux produits bio et, et, voilà, et à, à la bio en général. Quelles démarches il faudrait suivre pour pouvoir être embauché dans un bioco bah, À la base, je pense qu'il faut être… Euh, bah, ça, ça dépend en fait, parce qu'il euh, y a différents types d'embauches pour différents types de postes, mais je pense que le mieux c'est d'avoir euh, une fibre euh, environnementale, et après, euh, ben, une fibre commerciale, ça c'est sûr qu'il faut aimer le commerce, sinon euh, sinon, non, ça ne peut pas marcher non plus. J'ai une formation un peu euh, atypique, mais comme beaucoup de vendeurs euh, de biocop. Personnellement, donc j'ai fait un bac agricole, ensuite j'ai fait un BTS en aquaculture et une licence pro en aquaculture et aquariologie. Voilà, donc c'est une reconversion pour moi en fait.